Nous recevons ce matin avec un grand plaisir Madame Seyni présidente du parti Convergence Patriote-Démocrate et coordinatrice de la coalition des forces réaux, membre de Benno Bokouyakar. Merci d'être notre invitée. Bonjour et bienvenue. Euh, merci pour votre invitation. C'est tout un plaisir. Alors, quel est l'objet de la rencontre que les femmes de Benno Bokoyakar ont organisée ce dimanche Nous avons organisé cette rencontre pour magnifier les réalisations de notre leader le président Macky Sall et lui renouveler notre engagement et surtout proclamer haut et fort que nous l'avons choisi comme notre candidat pour 2024. Les femmes de Benobokuyaka ont décidé d'investir et d'aller sur le terrain pour investir notre candidat qui est le président Macky Sall pour les élections présidentielles de 2024. Vous semblez lui tordre le bras pour se présenter en 2024. Pourquoi Parce que c'est une demande sociale. Vous savez, 2011-2012, ça ne fait pas si loin que ça. Et nous savons où notre président Macky Sall a trouvé notre pays. Et nous pouvons faire un constat aujourd'hui, avec toutes les réalisations qu'il a eu à faire. Quand on cherche un président, on cherche à avoir le meilleur. Aujourd'hui, nous avons le meilleur. Avec toutes les réalisations qu'on a sur la table, honnêtement, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà à, à la porte de main. Pour ce qui nous concerne, nous estimons que nous avons le meilleur président de toute l'Afrique. Alors, nous n'avons aucun doute sur le choix que nous avons porté sur lui. Et très sincèrement, comme vous le dites, c'est notre plan A, notre plan B, notre plan C et pour aller jusqu'à jusqu la lettre Z. Donc oui, effectivement... Pour reprendre votre, euh, on va dire, euh, vos propres mots, nous lui tordons le bras s'il le faut. Mais le pays en vaut la peine. Le Sénégal en vaut la peine. Est-ce qu'en lui tordant le bras, justement pour qu'il se représente, vous ne mettez pas en danger le pays, parlant de la stabilité et de cette menace que constitue aujourd'hui la question de la troisième candidature Il ne devrait pas y avoir de menace. Parce que nous sommes dans une république. Et dans toute république qui se respecte, chaque citoyen a le droit de choisir librement son candidat. C'est ce que nous venons de faire. Nous avons choisi librement le président Max Sall comme notre candidat pour 2024. Une fois que nous avons fait notre choix, il reste maintenant au Conseil constitutionnel de valider ou pas. C'est la seule institution dans ce pays qui est en mesure de nous dire si oui ou non la candidature est valable. Et une fois que le Conseil constitutionnel aura validé notre candidat, il ne nous reste plus qu'à aller sur le terrain. Et je vous assure qu'avec toutes les réalisations du président, le peuple sénégalais ne sera pas difficile à convaincre s'ils ne le sont pas déjà. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant de cet engagement qu'il avait pris, euh, même dans son livre « Le Sénégal au cœur » pour dire qu'il en a terminé après le, le second mandat euh, de 2019 Oui, ça c'est son choix. Franchement, comme Il Dieu... ne compte plus Non, c'est son choix à lui. Qu'il voulait, c'est un, un choix qu'il a eu à faire, un engagement qu'il a même pris, mais nous avons fait un constat qui est simple. Le pays tend vers à être un pays d'exploitation de gaz et de pétrole, ce qui attire beaucoup de convoitises. Nous avons besoin de la maturité et de l'expérience du président. Qu'est-ce qu'on a en face Vraiment, est-ce que vous pensez que nous pouvons prendre le risque, juste pour préserver la parole du président, de mettre en péril notre pays non, je ne le pense pas. L'intérêt du pays en vaut la peine. Le jeu, comme on dit, en vaut la chandelle. Franchement, le Sénégal mérite beaucoup de sacrifices pour ses enfants. Et nous pensons que si nous devons sacrifier la parole du président pour sauvegarder notre pays et intérêt, les intérêts de notre pays, ben ça en vaut la peine. Oui. Alors, En plus de cette menace de crainte... Euh... Que, que tout le monde presque a concernant la stabilité du, du pays. Il y a aussi que cette question de la troisième candidature semble provoquer des remous au sein même de votre coalition. L'on a entendu quelqu'un comme Edrice Sec, même s'il ne l'a pas affirmé clairement, euh, dénoncer quand même la troisième candidature pour ne pas dire s'y si opposer. Est-ce qu'au sein de Benno aussi, vous ne pensez pas que ça risque euh, d'être un problème Oui, vous savez, nous avons une coalition démocratique donc, euh, franchement, qu'il y ait peut-être certaines personnes... Et encore, moi, je ne l'ai pas encore entendu. Hein. J'attends d'entendre officiellement le président Idrissasek dire qu'il ne va pas soutenir la candidature du président Maxal et qu'il se euh, donc, déclare candidat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il ne serait vraiment pas judicieux d'avancer de, sur des propos que lui-même, il n'a pas encore tenus. Donc, ça montre seulement aussi que dans, au sein de notre coalition, il y a une démocratie et que chacun est libre de s'exprimer. Mais que nous savons que la majorité, en tout cas, est pour la candidature du président. Pour ce qui concerne le président Idézé nous souhaiterions qu'en 2024, nous soyons ensemble. Mais en 2019, nous n'étions pas ensemble et nous avions gagné. Donc s'il vient nous rejoindre, s'il continue vraiment à travailler avec nous, nous pensons que la victoire ne sera que plus large. Mais sans lui, nous avions gagné en 2019. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de crainte. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune crainte de à ce que ce pays puisse euh, virer dans la violence ou quoi que ce soit. Les gens doivent rester des républicains, des démocrates en toutes circonstances. L'on constate quand même des, des signes d'une mésentente entre sec et, et le président Macky Sall. Euh, quelle lecture avez-vous portée euh, sur tout ce qui s'est passé dernièrement entre les deux Vous savez, je ne saurais dire la politique est tellement il y a tellement de surprises un jour c'est tout noir le lendemain c'est tout blanc donc c ce serait risqué vraiment de, de nous avancer sur un terrain que nous ne maîtrisons pas parce que quand ils discutent nous ne sommes pas présents donc moi je ne voudrais pas m'avancer sur un sujet que je ne maîtrise pas ce que je peux dire par contre c'est qu'aujourd'hui euh, lors de notre rencontre euh, la femme euh, la, la présidente des femmes de Réunion, était bien présente et a pris parole et hier le président a reçu les femmes de Réumi en présence même de leur chef. Donc c'est pour vous dire que il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ce sont des responsables, ce sont des leaders. Ils sont les discuter et nous amènerons notre commentaire une fois qu'ils auront déclaré officiellement leur décision. Comment se porte Benno aujourd'hui Benno se porte très bien. Vous savez Benno c'est la coalition la plus large, la plus étendue qui a le plus durer dans le temps sur toutes les coalitions qu'on a eu à voir avec, mais on va dire, des leaders incontestables et incontestés. Donc nous nous portons très bien, nous nous préparons, parce que 2024 c'est bientôt, à aller porter la candidature de, du président Max Sall. Alors, vous vous êtes retrouvé ce dimanche pour euh, magnifier, vous l'avez dit, le bilan du président Macky Sall. Mais est-ce que son bilan immatériel, marqué notamment par ce que beaucoup appellent injustice, violation des libertés, entre autres, ne risque pas d'entacher un peu ce, ce, ce qu'il a eu à faire et que vous appelez aujourd'hui bilan élogieux qui, qui peut même le réélire Je ne sais pas ce que vous entendez par euh, « injustice ». Si vous avez des exemples, moi, je veux bien... Des les arrestations à tout va, des euh, violations de droits et libertés, que même, euh, oui, le, le, le, le rapport euh, d'État de, de, de, américain a un peu dénoncé les défenseurs des droits humains aussi au Sénégal. Oui, vous savez, est-ce que vous pensez que parce que nous devons aller vers des élections en 2024 que notre pays doit rester une zone de non-droit Dans notre pays, il n'y a pas... Une personne qui a été mise en prison sans qu'il y ait de motif réel. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de discuter avec moi, personne n'est venu vous, vous arrêter à ce que je sache. Parce que vous n'avez rien fait pour qu'on puisse venir vous arrêter. Ceux qui ont été arrêtés, il y a eu des raisons. Il faut chercher les raisons. C'est pas parce que nous allons vers des élections que tout du jour au lendemain, nous devons laisser aller à, à tout, tout, toutes les dérives, on va dire. Et pour ce qui concerne les rapports américains et français, vous savez. Le département d'État. Chacun a ses propres problèmes, ses propres dossiers. Vraiment, sur ce plan-là, je ne pense même pas qu'il qu puisse être la plus grande puissance du monde. Nous n'avons pas de leçons à prendre des États-Unis. Nous sommes un pays souverain et nous n'attendons d'aucun qu pays qui viennent nous dire comment gouverner notre pays parce que nous ne nous ne permettons pas d'aller faire la même chose chez eux. Donc ils respectent notre souveraineté autant que nous respectons leur souveraineté. Alors malgré cette tension, dans son adresse à la Nation du 3 avril, le président de la République a lancé un appel au dialogue en, en se disant ouvert à, à, à discuter... Euh, avec toutes les forces vives de la nation. Mais cet appel euh, n'est pas sincère selon beaucoup euh, d'acteurs de, de, de, politiques, de membres de l'opposition notamment. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, indique le contraire de ce que pensent ces, ces derniers Oui, vous savez, ce que pensent ces derniers, il n'y a que ces derniers qui peuvent l'expliquer. Le, Moi, ce que je peux dire, c'est que notre président Macky Sall, c'est un homme de dialogue, un homme de paix. En 2019, dès qu'il a gagné, il a appelé au dialogue, alors qu'il venait d'avoir mais le, le, le vote des Sénégalais il pouvait gouverner très simplement sans qu'il ait de compte à rendre à qui que ce soit et pourtant dès 2019, depuis 2019 il a appelé au dialogue donc notre président, notre leader est un homme de dialogue, un homme de paix cela montre encore une fois sa grandeur d'esprit après pour le commentaire des uns et des autres c'est leur choix, c'est leur liberté mais en tout cas nous magnifions nous, cette état d'esprit de notre président, cette grandeur qu'il montre tous les jours, un bon père de famille et un bon chef donc de notre pays. Raison pour laquelle vraiment, nous portons à nouveau notre choix. à chaque acte qu'il pose, le président nous montre et nous démontre que nous avons fait le bon choix. Ce pays a besoin d'un homme d'expérience, d'un homme mûr et mature. Le président, avant même d'être le président de tous les Sénégalais, de par son passage dans les différents ministères à l'Assemblée nationale, a acquis toutes les expériences qu'il faut pour vraiment nous mener euh, sur le oh. chemin de l'émergence en tout cas. Il, nous, il a déjà fait ses preuves et nous pensons que cinq ans de plus pourraient nous permettre réellement de faire développer notre pays. Vous savez, j'ai une nièce yes qui est venue en vacances récemment. Je lui disais, mais est-ce que tu réalises... Il y a cinq ans, si on t'avait dit qu'on allait avoir un métro au Sénégal, est-ce que tu l'aurais cru Il me dit honnêtement, Tata, non. Mais voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et en France, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a des stations qui s'ouvrent. Ce qui veut dire que, comme on dit en Wolof, « On commence par un, par deux, par trois. C'est pour vous dire le président visionnaire que nous avons, sans parler du BRT. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des commentaires des, des oppositions, de l'opposition. Nous avons vu... Euh, un opposant allait rendre visite à une collègue de l'IAE et ce chef d'opposition, comme on l comme l'appelle certains. Bah, sa collègue était en train de magnifier les réalisations, notamment du BRT et de, de, de du train express régional. Donc, si l'opposition se met à magnifier à notre place les réalisations du président, bah, Qu'est-ce que vous pensez qu'il nous reste à faire Cela ne fait que confirmer notre choix que nous avons le meilleur candidat pour 2024 et que notre pays a encore besoin du président pour cinq ans encore. Quelle est l'opportunité de dialoguer en ce moment Le Sénégal est un pays de paix, de teranga. Dialoguer, il n'y a pas besoin d'opportunité. Nous devons toujours dialoguer. Nous restons tous des enfants de ce pays. Qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, nous sommes des Sénégalais dialoguer, Ça fait partie de nos valeurs intrinsèques. Donc si le président de la République tend la main à l'opposition pour dialoguer, ben, il ne fait que leur montrer, en tout cas, le bon exemple. Alors, nous parlons un peu de cette autre menace que constituent aujourd'hui les procès contre Ousmane Sonko, notamment celui qui l'oppose à Mambényan. Ne pensez-vous pas qu'une médiation serait pertinente euh, au nom de la stabilité du pays vous savez, sur ce dossier, le constat est simple. Nous avons un ministre de la République, mais qui est aussi un citoyen sénégalais, qui s'est senti diffamé et qui a porté plainte. Donc, celui qui l'a diffamé, la justice lui a demandé d'apporter ses preuves. Au début, il a parlé d'IGE, ensuite il a parlé d'IGF, et au finish, il nous a parlé de... Euh, sur Internet, qu'il qu avait vu le rapport. Donc, euh, parler aujourd'hui de dialogue une fois qu'on a diffamé une personne qu'on a sali vraiment sa peau c'est pas on va dire c'est trop facile on doit apprendre dans ce pays à prendre nos responsabilités à mesurer pleinement nos paroles et nos actes parce que ce n'est pas parce que nous sommes de politiciens que ce soit du pouvoir ou de l'opposition que nous sommes au-dessus de la loi certains disent même je pense que ça va être votre prochaine question. Oui, est-ce que ces dossiers-là, ce n'est pas justement pour le liquider ou mmh. le supprimer L'empêcher de se présenter à, moi, la, moi, à la présidentielle. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est simple. Si quelqu'un veut l'empêcher de se présenter, c'est lui-même. Parce qu'il il s'est rendu tout seul, comme un grand garçon, au salon de massage. Donc, s'il s'est retrouvé tout seul avec une fille qui le... Ensuite... Euh, c'est en tout cas apporter plainte pour euh, viol, en quoi est-ce que ça nous concerne Est-ce que c'est nous qui l'avons amené là-bas Si il a parlé devant tous les micros, une fois que les micros sont tendus on a tendance à nous laisser aller à diffamer une personne et qu'on te demande les preuves et que vous n'êtes pas en mesure de les amener, est-ce que c'est notre faute à nous Non, je suis désolée mais quand on a l'ambition de diriger un pays on doit encore être plus vigilant sur ses actes et sur ses paroles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont jugées tous les jours en diffamation dans ce pays et personne n'en entend parler. Il y a des personnes qui sont jugées pour viol et personne n'en entend parler. Et ce n'est pas parce que lui, il est un politicien de l'opposition qui peut se permettre de faire ce qu'il veut et dès qu'on l'appelle pour lui demander de rendre des comptes, ben, il joue les victimes. Merci. Merci. nous recevions donc madame Seyni Bey, présidente du parti Convergence Patriote Démocrate et coordonnatrice de la coalition des forcerés au membres de Benoît Bokou Mais c'est moi qui vous remercie. En tout cas, ce fut un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de débattre sur d'autres sujets. Et en tout cas, pour 2024, nous avons le bon candidat. Merci. Le bon candidat.